tout le monde, c'est Winan, content de vous voir. Aujourd'hui, j'ai reçu une grosse boîte, un cadeau. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur de ça. Pour ceux qui ont regardé mon Instagram, vous le savez déjà. Il y a une nouvelle grow qui s'annonce. Donc, euh, regardez ça de plus près. Pour voir euh, ce cadeau de plus près, on va euh, fumer un bon Duff Boy pin graciosité de... OG Puff officiel, notre rapper québécois. N'oubliez pas d'aller vous abonner à son Instagram et à son compte YouTube. OG Puff officiel, m'envoyer du Dove Boy Pink 3.0. On va regarder ça de plus près à la caméra. Euh, L'odeur est là. C'est incroyable. Il euh, n'y a pas de petit goût de cariophyllène, pas de petit goût épicé. C'est vraiment supérieur à, à, à, à mon ancien produit que j'ai essayé, là, euh, le Ice Cream Cake. Pour moi, euh, il y avait un petit goût de cariouflène, un petit goût épicé, là, subtil, que j'avais pas aimé. Mais ça ici, je peux vous le garantir, le Dove Boy Pink 3.0, j'imagine que 3.0, c'est amélioré. C'est incroyable. Les est que j'aimerais savoir des graines de cannabis de Dove Boy Pink. Pour ma prochaine grow, j'ai fait un achat. Euh, ah, je ne vous le dis pas, je vous le dis pas. J'ai acheté deux nouvelles génétiques de cannabis. Euh, une qu'on connaît, mais on ne connaît pas euh, ce que ça va donner. Ce n'est pas euh, de San Rafael. Oups, je pense que j'ai brûlé le punch. Je me suis procuré des graines de cannabis de Pink Kush. Mais ce sont des graines de cannabis de Pink Kush de Barney's Farms donc on va voir ce que ça donne c'est pas un pink kush que je connais euh, j'ai jamais fumé un pink de Barney's Farms donc on va voir ce que ça va donner puis j'ai aussi commandé un autre produit de Barney's Farms euh, ça s'appelle du Glouki une affaire le même, Glouki Écoute, c'est du Gorilla Glue mélangé en Girl Scout Cookie. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Euh, Gorilla Glue, j'adore ça. Girl Scout Cookie. Euh, quand j'ai eu du 4A, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de Girl Scout Cookie. C'est vraiment la variété que je me suis fait euh, offrir euh, le plus souvent. Et puis vraiment, des, des, des petits goûts euh, différents. Euh, D'un Girl Scout Cookie à un autre. Plusieurs phénotypes différents. Quand on fume du 4A, on utilise un cote en verre. Euh, ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence. Je vous le suggère fortement de l'essayer. Euh, C'est environ là, 2$. On nettoie ça à l'alcool. Euh, ceux qui ont de l'alcool 70%, il faut utiliser du, du gros sel, je pense. Si vous n'avez pas de sel, achetez donc de l'alcool à 99%. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais avec une petite quantité, là, pas besoin de sel, pas besoin de rien. ça fait de très beau travail, on peut nettoyer ça. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, là, euh, acheter de l'alcool, nettoyer ça. Mais quand on a du gros cannabis de qualité, comme du Broken Coast, je vous suggère de vous procurer des cotes en verre. Ça fait une différence dans le goût. On va regarder ça de plus près. Et euh, après ça, on va aller ouvrir la grosse boîte là, que j'ai reçue, que je vous ai présentée sur Instagram. On regarde le Dove Boy Pink 3.0 de plus près. Nous aussi avec le Dove Boy Pink. Écoutez, il euh, y, y a de l'air de rien même. Il hein? y a de l'air vraiment de rien. Euh, Peut-être un peu sec. Un peu sec mais pour ce qui est de l'arôme, c'est vraiment extraordinaire il y a des petites teintes de mauve dedans euh, il y a du trichome mais ça sent très très très bon là, euh, un genre de pink couche de San Rafael en, en plus léger mais encore meilleur comme goût ok on essaie ça immédiatement en passant le Docidos que j'avais essayé là, que j'aimais beaucoup là, que je m'étais procuré aux indiens euh, à Oka, à attaqué, il ressemblait à ça, des taches de petites mauve comme ça, là, le docidos. Dust. Donc ça, c'est le Doof Boy Pink 3.0. Regardez la tache de mauve foncée ici. Là. On essaye ça immédiatement. De retour avec le Do Boy Pink 3.0. Encore un gros merci à OG Puff, notre rapper québécois. Tous les liens sont dans la description pour pouvoir aller sur son YouTube, sur son Instagram. Et je voulais faire un petit message à OG Puff. Il est très bon, je le sais d'avance. Et je tiens encore mon boot pour le Ice Cream Cake qui avait un petit goût de Puis je ne mets pas ça sur le dos euh, des Ziplocs ou de l'emballage ou de la durée de vie de ce cannabis-là. Il était très bon, très fort. Euh, il était vraiment de qualité le Ice Cream Cake. Mais je suis convaincu que le petit goût cariophilène, il faisait partie euh, sûrement du gelato. Euh, en tout cas, ça ici, euh, je te le dis tout de suite, euh, il va être incroyable. Puis je sais qu'il n'y aura pas de goût de cariophilène. Je l'ai senti. Quand on l je l'ai grainé, ça sent encore meilleur. Et pour tantôt, je l'ai comparé au pinco. de San Rafael. Sortez-vous ça de la tête. Sortez-vous ça de la tête. Craft COLLECTIVE 7 ART PINKOUCHE ça finit là là là ça là euh, c'est incroyable j'ai la chair de poules c'est ça va être top 5 à vie ok c'est du cannabis incroyable j'adore ça vous savez comment j'aime le PINKOUCHE de Saint Raphaël comment j'aime le PINKOUCHE de 7 ART Craft COLLECTIVE c'est ça là c'est ça puis... Le step, tiens. Tu sais. quand en verre, je vous le dis 2$. Puis vous pouvez le réutiliser. Donc, c'est pas un 2$ là, euh, que vous êtes obligé d'utiliser de, de une fois et d'acheter aux poubelles. Euh, de l'alcool, ou sûrement que vous en avez pour euh, nettoyer vos grinders, vos bancs. Donc. Euh, encore une fois, ceux qui ne fument pas au joint, vous n'avez pas de besoin. Mais euh, pour ceux qui fument au joint, essayez ça. J'ai vraiment hâte que vous voyez euh, mon cadeau, là, dans la boîte. Sur l'emballage, euh, c'est écrit trente pour THC c'est beaucoup 30% mais le 28 de ice cream cake c'était ça ice cream cake c'était vraiment c'était vraiment intense ça c'était vraiment un, un vrai 28 c'est très fort <coughs> <coughs> un peu moins fort que le ice cream cake mais c'est très fort très fort c'est excellent c'est vraiment excellent l'humidité était peut-être un peu sec ça c'est peut-être à cause de la durée de vie du transport euh, pour ce qui est du taste, là, pour ce qui est du goût, là, euh, un goût un peu là, parfumé, fleuri. Et euh, quand on parle de parfumé, là, je parle pas là, de lilas, lavande, là, c'est plus rosé, euh, presque pas bonbon, là, mais ah, c'est agréable. C'est comme le, le set art craft collectif. Je vais essayer de trouver, euh... ah, c'est comme je vous ai dit tantôt, je me suis commandé du Pink Kush et du Glouki, Glouki, c'est du Gorilla Glue mélangé avec du Girl Scout Cookie, et j'ai reçu en cadeau, en cadeau, euh, des graines de cannabis, je vous montrerai ça tantôt, là, dans une prochaine vidéo, il euh, y a trop d'informations dans cette vidéo, trop d'informations, alright, je vais finir ça tranquillement, on regarde le reste de la vidéo, merci encore à Ojipa. allez voir sa chanson Santa Cloud, allez vous abonner à son Instagram, il utilise beaucoup sa story comme Winman, allez en bas dans la description, tout est là, allez vous chercher un bijou, faites comme Winman, 25% de rabais, code promo en bas, allez sur In, euh, Indoor Growing Canada pour vos produits euh, de Grow, merci à tous ceux qui utilisent le lien en bas, euh, ça m'aide vraiment. Je vous remercie vraiment. Il y en a plusieurs qui l'ont fait dernièrement. Je voudrais remercier tous ces gens-là. Allez aussi sur mon Patreon. 1,50 1,50 Canadiens par mois. Pourquoi Pour m'encourager. Pour m'encourager à faire des vidéos à tous les jours. Et euh, m'aider à me procurer des cannabis à 69$. Comme le cannabis qui vient d'arriver. Le 3,5 grammes. Là. Euh, je pense que c'est un bas, bas couche. Je ne vais pas me tromper. Et euh, en tout cas, c'est pas donné, hein? c'est vraiment pas donné. 69$ en demi, franchement. Je vous laisse là-dessus. On regarde le reste de la vidéo. N'oubliez pas d'écrire un commentaire. Mets un pouce à la vidéo. Ça va m'aider beaucoup, beaucoup. Et on se revoit bientôt là, dans une prochaine vidéo. Reste là, la vidéo n'est pas finie. Ciao, ciao. Et nous voici avec le fameux colis de Spider Farmer Unboxing. Aujourd'hui, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai bien hâte de voir ça. Allez, on regarde ça maintenant. Donc, il y a plusieurs boîtes dans la boîte. C'est une tente. Une petite tente avec une petite lumière SF1000. Tout, tout, tout fait par Spider Farmer. Donc, on ouvre ça un peu plus. Allez, les boys, j'ai tout dedans. J'ai tout, tout, tout. J'ai même le sac pour mettre la terre et les plants. L'extracteur d'air, j'ai le tuyau de sécheuse, le tuyau de ventilation, le thermomètre pour l'humidité, contrôleur d'humidité, pour contrôler la rapidité de ma fan, de mon extracteur d'air. Ici, j'ai mon petit truc là pour Mettre la minerie pour 16h, heures, 8h heures, ou 12-12. Je pense que j'ai un Scrog. Et là-dedans à l'intérieur, j'ai la SF1000. Oui, mesdames et messieurs. Et ici, je pense que c'est mon filtre au charbon. Et ici, c'est la fameuse tente. C'est incroyable le kit que j'ai là, là. Je pense qu'il est en spécial. Allez sur le site de Spider Farmer. C'est le kit pour la grow avec la SF1000. Je pense que ça vaut 510$. C'est présentement là, à 425$, là, un petit peu moins que 425$. Et regardez, même Turpin est intéressé au kit de Spider Farmer. C'est vraiment intéressant comme kit. Je vais le monter. Et puis on va voir qu ce que ça a de l'air. Écoutez, c'est une tente là, qui euh, mesure là, 70 cm par 70 cm. Et puis si je ne me trompe pas, c'est environ euh, 5 pieds de haut. Là. Mais euh, c'est vraiment une petite tente. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Allez voir ça sur le site de Spider Farmer. Je monte ça. Je vous montre le résultat. Ciao, ciao! Et voilà, voici ma petite tente. Spider Farmer. 70 cm par 70 cm par 160 cm de hauteur. Et quelle lumière qu'on va mettre là-dedans? Une SF-1000 de Spider Farmer! Donc cette petite tente-là, on va faire une grow. Je pense qu'on va mettre euh, deux ou quatre plants. Qu'est-ce que vous en pensez dans une petite tente comme ça? Écrivez-moi ça dans les commentaires je vais monter la lumière et puis mon filtre au charbon avec mon extracteur d'air extracteur d'air donc vraiment je suis vraiment satisfait là, de ma petite tente spider farmer on va faire un grow puis ensuite de ça je vais utiliser cette euh, tente là avec cette lumière là pour une veg room donc je vais faire croître mes plants et ensuite on va les mettre dans l'autre tente avec la SR 4000 pour la floraison mais pour l'instant on va faire un gros complet avec la sf 1000 nous voici de retour avec la tente spider farmer 70 cm par 70 cm par 160 cm de hauteur et voici la sf 1000 quatre fois plus petite là, que celle que j'utilise présentement pour ma floraison On va attacher ça. Ça, ils m'ont donné euh, deux paires. Vraiment, vraiment content là d'avoir cette petite lumière là on va faire une grow avec ça je pense que je vais mettre quatre plants vous savez que j'aime beaucoup mettre plusieurs plants plusieurs variétés dans une grow mais toujours le même produit des fois là c'est plat en même temps on peut faire une, une chasse au phénotype essayer de trouver là des bons produits on a aussi un démeur ici aussi pour jouer avec la force de la lumière parfait Attention, c'est quand même assez fragile. C'est assez cute là, elle mauve la tente. Vraiment très belle. C'est clean, c'est propre. Après ça, cette tente-là, comme je vous ai dit, après une grow de la graine de cannabis à la fleur. Ensuite, je vais l'utiliser pour euh, ma salle de veg. Oh my God. Et voilà. excellent et voilà il me reste juste à monter Rancher ça, voir que ça a de l'air. Ok, clean et propre. Voilà. Je pense qu'on va faire quelque chose de bon avec ça. Donc, euh, je finalise là, euh, ma préparation et euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les boys.